Bonjour, une vidéo rapide sur le régulateur de vitesse. Donc Celui-ci n'est activable que quand il, la vitesse, une vitesse est affichée entourée d'un rond gris. Pour l'activer, il suffit alors de baisser une fois le commodo. Voilà. Ensuite, on peut réduire la vitesse maxi en jouant sur la molette. Ou en augmentant, on peut augmenter. Si on veut se caler à la vitesse limite, il suffit de maintenir le commodo vers le bas. Et là, la vitesse limite rejoint la vitesse maxi. Qu'on soit au-dessus ou en-dessous. Pour le désactiver, soit on remonte la molette une fois et ça le désactive. Soit, on freine et ça le désactive. Voilà. Quand le régulateur de vitesse est activé, il se peut aussi qu'il apparaisse un volant. Ce volant, euh, signifie que vous pouvez activer aussi l'autopilote mais ce sera le sujet d'une vidéo suivante